Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va fabriquer, les filles Je vois des perles. Ah ben, on va fabriquer des colliers, des bracelets. Et là, il y a le modèle. D'accord. Et, et on peut faire aussi des bagues. Des perles. Ah, je sais Il y a un collier. Des colliers. Et là, il y a un cœur mm -hmm. avec Hello Kitty dedans. Un cœur euh, blanc. Et là, un cœur violet. Montre-moi. Regardez, il y a une fille dedans. C'est une C'est des perles Et derrière. qui Qu'il faut clipser. Elles se clipse entre elles. Il n'y a plus besoin de fil. Il y a une fille derrière. Ah, pourquoi il n'y a plus besoin de fil Ah oui, je sais. Parce que ça se clipse. Ah oui, d'accord, c'est déjà. On va pouvoir l'ouvrir. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir oui. Essaye ah ouais. de l'ouvrir Vas-y. Oui. Fais voir, je vais t'aider déjà à ouvrir le paquet. Oh, mon dieu, Regardez, j'ai des perles. Et le petit. Et vous savez, j'ai des soches. Il y a du scotch, ben oui, c'est pour pas que les perles puissent s'en aller. Euh, je mmh, mmh. Tu veux que je t'aide à les ouvrir, Toby mmh. Oui. C'est vrai qu'il y a du scotch, c'est pas très facile. Mmh, moi je suis en train de se voir dans attends maman va t'aider à oui je vais t'aider a pas de soucis ah c'est bon tu arrives c'est mmh. super alors ah. ah, on oh moi je, mort, attends, là, non, je fais tomber des fesses aide-moi aide-moi moi je suis tombée des fesses ben oui bah ben, moi aussi j'en ai fait tomber c'est pas de ta gueule c'est pas de notre faute. Ah bah ben non. Ah. Hop. Faut oh, y aller Tiens. doucement. quoi. Tiens. Mais moi je ne veux pas de couleur. Ben, essaye parce que comme ça au moins ça évite que tu en aies partout par terre. Hum. Voilà. Oui, hum. elle va nous dire quelle couleur elle voit. Après. Elle va nous On dire. Moi c'est violet. Rose, violet et, et, et blanc Il y a rose fluo et rose clair. Il y a deux féro. types de roses différentes il, il, il y a du blanc et il y a du violet Tiens Allez ah Chut, Attention, attention Ça glisse et les cœurs. Oups, les cœurs, oui, c'est pour faire le, le, le collier. C'est ah, ah, ah, pas grave. Oui. Bah, c'est ah, pas grave. Un... Ah, moi Il pourquoi c'est mettre. Moi, j'ai pas le choix. Ça, c'est clip, ça. c'est... Tiens. Ah, c'est C'est pas grave. Ah ça fait un peu comme ça Ça fait un peu comme ça en fait Oui c'est super ah, ben, Non regarde Oh c'est trop oui. joli hop. Ouais. Allez hop, hop. Vous voulez que j'en fasse un moi aussi Ah ben oui je, je t'en prête un. Hein? Regardez Il y a des chocolats kitty Tu veux lequel Moi tu veux lui en donner un maman Alors bah bon moi n'importe ça m'est égal hein Tu veux lui en donner un maman moi, Attends, fais Non, Laisse-le, laisse non, celui. Laisse celui. Donne-moi ça hein, si oui. tu veux. Non mais c'est Donne-moi celui-là. Ah, juste... ah bah faites-les, ah, bah alors faites les, moi je vais juste. Moi, euh, attends. Attends. Maman, vais faire, vais faire, lui. Oh, mais, mais pourquoi il le cœur, là Non, il n'y était pas, je crois qu'il n'était pas, le cœur. Je ne pas vu, moi. Je mmh. je pas, faire. pas... Oh, oui. bon, Tu peux mettre ce que tu veux, d'ailleurs. Il pas un petit cœur, non qui manque Tu veux en faire un hein? N'importe, moi, ça m'était. si tu veux, hein. Voilà, je te mets ça à la place, hein, puis, je... J'en mmh. fais si ben, envie comme tu veux. C'est parti. Est-ce ah, que ça, ça se, se, met se met là en fait Je Non. Ah, se... Est-ce que ça ça se met là, en fait Ça se met dans les trous, c'est toi qui fabrique ton. Même ici là Oui, oui. Oui. Euh... Parce que. Et après, ça... Non, ben, on fait cette... soit cette partie-là et cette partie-là, ou soit cette partie-là et cette partie-là. Ça c'est pour faire des... le bracelet. C'est les deux parties en fait. Et ça, c'est pour faire le collier. Voilà. T'as oh, la partie bracelet. De ce sens-là. Oui. La partie bracelet. Et là la partie collier. Je fais un collier. Allez. En ah. fait, c'est comme ça un collier. Va ah. doucement. Qu'est-ce que tu fais Va doucement. Ah. Il faut le mettre ah. dans les en trous. Explique-lui. En fait, il faut faire ça. C'est très facile, c'est très simple, tu vois Hop, oh, tu les clips Ouais, clips Ah, M moi, bon. moi, Moi, moi, moi, moi j'aime pas avec des fils parce que c'est... Ouais, tu préfères comme ça, quand ça comme ouais. ça et toi aussi Oui, c'est mieux. C'est très marrant, ça <rire> oui. Ah, elle a réussi Oui, bah, va y arriver, t'inquiète pas. Faut qu'elle prenne le, le coup, quoi. Une simple. fois qu'elle sait faire, après... Ah, là, je vais mettre... Ah, Est-ce que tu le, le du blanc, collier, ça se fait des deux côtés Ouais. Tu peux me passer du blanc ah, Il n'y a pas de blanc Du blanc. Ah, du blanc. Non, pas les ronds, j'ai pas fait des ronds, hein. j'ai fait... Euh... Ah, tu fais que ça oui. C'est un peu plus sauvage. Oh. Ah Alors comme toi. J'ai fait tout. Bah tu fais comme tu veux. <rire> j'ai <les> fait tout. Ouais, j'ai fait comme <rire> ça. Ah oh, oui, mais après il n'y aura pas assez. Voilà. Bon, de toute façon, je vais bientôt finir. Hein, moi, hein, je pense que c'est un bracelet que je vais faire. Je veux dire, je ne fais pas de défaut. Fais autre chose. Fais deux autres, autres couleurs. Violet, par exemple, tu peux faire le violet et le rose. clair Mais c'est trop tard, regarde ce que j'ai fait. C'est très joli. Ah oui, t'as ouais, rajouté. C'est super joli. Et là, alors voilà, c'est après. Il n'est pas moi. Mais il est <rire> Attends. Mais il est grand. Hein Il faut prendre. Vrai ah, ouais, mais bon. Oh! Tu veux le photo pour qui ça? Oh! Bah attends, je oh, <rire> peux pas. Ah, bah faut il faut qu'il soit bien. Je peux pas après, regarde. <rire> il veut pas. Oui. Regarde. Ben! Bah, il veut pas. Ah! Non, oh, il veut pas. C'est pour oh, ça que j'ai rajouté, parce que ça veut pas se fermer autrement. Ben, bah, euh, bah, moi ça va veut... se fermer. Oh. Bah, oui, attends. Ça veut pas. Alors attends. Et regardez. Bien. Il n'y a que comme ça. Alors ah, après, Loubi. Tu veux que je t'aime, Oui. Ouais. Alors. Maman, va en un pour toi. Non mais c'est ma ah, un C'est ça. Regarde. Ah c'est celui-là. C'est un collier ou un bracelet C'est un bracelet que tu fais là. Oui, un bracelet pour maman. Oh c'est gentil. Et après, c'est un bracelet pour moi. Et après Un bracelet pour qui Un bracelet pour qui après Pas pour papa parce que... Non, non, Mais pas un... Après, un bracelet pour qui Et après Pas pour papa. Et Alia ça va se un pour qui, un pour ailleurs. Non, non, ne veux, veux pas, ne veux pas. Tu ne veux pas l'attacher Non Je ne comprends pas ce que tu veux. Oui, le, tu mais. Oui. tu tu Je te laisse faire, oui, hein? je te laisse faire. Non, mais je Allez, Tu veux. Non, vas-y, vas vas tu l'as. T'arrives pas C'est compliqué C'est si, faut que tu fasses de l'autre côté aussi Alia. Ah mais ça fait Alors, je suis rajoutée après que le rose, lui, et euh, le d'ailleurs euh, Là tu peux le laisser s'il te plaît ouais. Non, non, non, papa, je mets doigts dans le. Non, c'est pas vraiment, c'est hein. de S'il plaît. Je sais qui je suis. Bon, allez, je suis pressée. Moi, je veux mon bracelet. Là. Je veux aller à mon bal. Au bal avec mon prince ce soir. Et je veux mon bracelet. <rire> Dépêche-toi. Le gars. Ah, moi, j'ai presque que je fais Ok. un la ah. Ça. comme mais... <rire> ça. le passer oh, Put, il faut le réparer princesse Soubi ne pourra pas aller au bal oui, oui. moi je vais pas su pas je fasse mon bracelet là. ça va plus tu fais un retard allez tu lui fais ton bracelet bah, tu peux partir au bal là Oh, mais non, mais je ne pas les attacher. <rire> oh, oh, vite oh ah, Je peux aller au bal. Oh, je suis mais... prête, pour y aller. Non, c'est pas mieux ça. Salut, Salut madame. Mettez les boules bleus Abonnez-vous, merci. <rire> Au revoir, je suis partie. Au revoir, je suis partie. Oh mais moi j'ai pas fini.